Tous les mardis, vous écoutez Kikaniente sur Ode Radio et vous n'êtes pas les seuls. Africa, America, Europe, Asia, Australia. Greetings from Malawi. This is Mr. Acton, uprising reggae music artist from Malawi, Southern East of Africa. And I just want to wish you prosperous new year. 2023. Ahoy! Reggae, hip hop, c'est le nouvel album de Timan Faya, c'est que du love et c'est pour vous la famille. Bonne écoute à tous. Blesses greetings. This is Kwabna in the Kika Lenti Radio Show with Kika and O2 Radio. Don't touch that dial. Blessed Love. Salut, c'est Yann Noisel dans Kikaliente, l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles. Yeah, yeah, c'est Slim Levi et Tribuman pour un spécial big up à l'émission Kikaliente sur O2 Radio 91.3 FM à Bordeaux. Et ça fait, donne-le-moi, pas seulement moi donne-le-moi, donne-moi -le, donne le micro qu'on s'installe sur cet instrumental. Mais ça fait, donne-le-moi, pas seulement moi, -moi donne-le-moi, tu vois que tu accroches infernale infernal. Et ça devient intenable. Slim Levi et Tribuman pour Kikaliente. Caliente. Brrr, brrr, brrr, brrr, boum. caliente c'est tous les mardis, 21h, 23h, sur Eau Radio.